Wesh wesh les amis, bah vous avez dû vous en rendre compte là, la contestation contre la loi travail, elle est en train de monter d'un cran. Il y a les syndicats et surtout la CGT qui se mettent à bloquer des secteurs stratégiques. Ça veut dire qu'ils s'attaquent aux raffineries, aux dépôts de pétrole, euh, aux centrales nucléaires et aux transports principalement. Et donc comme c'est des secteurs stratégiques, ça embarrasse le gouvernement mais ça met aussi un peu dans la merde des français. Puisque, euh, bah on galère à remplir nos réservoirs d'essence et à nous déplacer. Et donc comme on galère, les petits malins de la com gouvernementale et de leurs médias amis, ils se sont dit bah voilà on va faire comme d'hab, insister sur ces grévistes preneurs d'otages qui paralysent la France au nom de petits intérêts particuliers. Et donc nous, à Osons Causer, on se dit que ça pouvait valoir le coup de se demander comment on en est arrivé là et si euh, bah, la rhétorique de la prise d'otages était vraiment adaptée. Bah donc d'où vient ce merdier bah, Ce merdier, il vient de euh, trois mois du plus grand mouvement social qu'a connu la France depuis dix ans. Vous avez dû vous en rendre compte, il y a des pétitions, il y a les youtubeurs, il y a des nuits debout, des manifs, des grèves, on a vraiment tout fait, tout fait jusqu'à jusqu une contestation parlementaire puisque même les députés socialistes, là ces petits pleutres ont tenté de réagir contre cette loi travail puisqu'ils sont, ils ont vu que bah, tous les français étaient contre, tous les sondages sont unanimes, il y a une majorité de français qui rejettent cette loi depuis le début et donc ils se sont dit on va lutter contre et qu'est ce qu'a fait le gouvernement Il a pas écouté les syndicats, il n'a pas écouté la rue, pas écouté la contestation et pas écouté bah, sa propre majorité en passant en force avec le 49-3. Donc on peut se demander qu'est ce qui lui arrive, hein, pourquoi il craque et il écoute personne. Bah, et pourquoi il le fait Parce qu'il y a quand même des gens que cette loi arrange il y a d'abord euh, la commission européenne qui a donné des instructions dans le même sens à tous les pays européens pour qu'ils libéralisent leur marché du travail et qu'on ait tous euh, bah, de moins en moins de protection donc il y a la commission européenne qui est chaude pour cette loi et évidemment le medef qui s'est dit que bon euh, s'il y avait moins de protection dans le marché du travail bah, il y avait peut-être moyen de se faire quelques sous donc euh, qui prend en otage qui est ce que c'est les syndicalistes qui euh, bah, sacrifient leur paye hein, parce que faire grève on n'est pas payé euh, pour obtenir uniquement le retrait de la loi hein, ils demandent pas plus de flouze pour eux, hein. ils demandent le retrait de la loi, c'est-à-dire un truc que tout le monde veut, et après avoir tout essayé, donc est-ce que c'est eux qui, poussaient dans leur dernier retranchement, se battent bah, à leurs frais pour notre salut à tous Est-ce que c'est eux qui nous prennent en otage Ou est-ce que c'est le gouvernement qui reste sourd à toute la contestation, qui n'écoute pas la fronde dans son propre camp parlementaire, et qui fait passer coûte que coûte en force une loi que, seul, euh, que seule une toute petite minorité veut C'est qui le preneur d'otage Je vous laisse juger. Par contre, il y a un truc à osant causer, on en est certain c'est que vous n'entendrez jamais jamais les médias ou les éditorialistes décrire avec les mêmes métaphores guerrières, là, comme la prise d'otage, la terreur ou je sais pas quoi, euh, des actions des puissants. C'est uniquement utilisé quand c'est des petits qui essayent de se défendre avec leurs moyens, mais dès qu'il s'agit des gouvernements, des trucs un peu forts, un peu clinquants, bien habillés, là on les entend pas. Par exemple, le glyphosate, là, le, le pesticide qui a popularisé Elise Lucet dans Cash Investigation, le truc de Monsanto, ce truc-là c'est cancérigène, c'est connu, mais il y a toujours des directives européennes qui pourrait, bah, par exemple, prendre en otage notre santé en le laissant autoriser, mais ça on l'entend pas. Il y a aussi la directive sur le secret des affaires, là le truc qui permet euh, aux entreprises, aux multinationales qui payent aucun impôt, qui magouillent de partout, d'éloigner encore loin les journalistes. Bah cette directive sur le secret des affaires, on aurait très bien pu entendre que c'est une, une prise d'otage de notre droit démocratique à l'information. Mais ça, walou, on l'entendra pas. Et pareil, là c'est la crème de la crème. En, en 2005, il y a tout le peuple français qui a voté euh, non euh, au référendum pour faire une constitution européenne, on a tous voté non deux années après, boum, ça passe en scred au parlement sans aucune modification, qu'est-ce qu'ils ont dit Est-ce qu'ils ont utilisé de terreur, de brutalité démocratique ou de prise d'otage de la souveraineté citoyenne Non, non, les, les éditorialistes et les médias n'ont rien dit du tout. Donc euh, vous voyez que la prise d'otage, elle a bon dos, elle s'applique surtout à nous et jamais au gouvernement, aux puissants ou aux dominants, jamais, jamais. Donc euh, si comme nous, euh, vous n'avez pas le syndrome de Stockholm et que vous n'aimez pas être pris en otage, euh, faites passer le message parce bah, que ça a assez duré. Merci à vous les amis. Wesh ouais, wesh ouais, les amis, bah vous vous en... Sans douter, j'imagine, on va parler droit du travail et réforme du travail. Vous avez dû voir, avec les copains un Causer, on s'est ambiancé dans le collectif, on vaut mieux que ça.